Je me demande bien qu'est-ce que je fais sur une autoroute quand même. Yolo, oui, ici le bêteur 93. Je sais pas qui vous êtes les gars mais.. Ah, ah, ah, ah Tout contre la mort bon, Allez, j'appelle ma bagnole. vroom vroom, t'arrives mon ami Elle est là, elle est là. Ah on est libre, Nice City, nous, hein Aïe Ah merde, merde, merde Je ne suis pas un criminel, mais c'est juste un peu dangereux pour l'humanité. Ah c'est un voyage périlleux, hein ah Laissez-moi rouler, monsieur Mon dieu, ma voiture allait défoncer. Je savais bien que je devais pas rouler on parle de crime, de crime, franchement, il y a pire que ça quand même. Mais... Ah non, je veux pas un sex s'il vous plaît. Un truc qui va te faire Mais ferme ta gueule euh, je, suis, je suis passé où là Attends, pourquoi je suis dans mon couloir Je rentre dans ma chambre. Qu'est-ce qui vient de se passer On aurait dit que j'ai glitch. C'est bizarre ça. Attendez, oh Oh en fait, non. Désolé, mais non.